Je pense qu'au départ je voulais surtout parler, de, évoquer un peu euh, mes souvenirs et mes sensations d'adolescence et au fur et à mesure de l'écriture c'est euh, naturellement euh, ce genre cinématographique qui est un peu infusé dans la, dans la création du livre parce que c'était euh, les genres d'objets cinématographiques que je regardais beaucoup à l'époque, qui étaient aussi euh, très en vogue en fait quand j'étais adolescent. Il y a toute une relecture déjà du du slasher avec euh, Scream qui était un peu le grand film de, de, de genre de cette époque-là. Et euh, puis c'est aussi euh, toute une iconographie qui est infusée dans les choses que je regardais à l'époque. Il y avait euh, toute l'esthétique les, toutes le, tout le, un peu... Euh, drama adolescent était beaucoup inspirée par le... même si ce pas forcément du cinéma de genre, il y avait beaucoup une, une esthétique euh, californienne qui était quand même très... Euh, très dépositaire de, de ce moment-là et euh, aussi euh, une ambiance, quelque chose de très mélancolique et aussi euh, je pense euh, vient un peu du, du film d'horreur et euh, de ce genre d'objet. Du coup ce n'était pas prémédité, c'est venu vraiment euh, par infusion. Par je pense que je voulais, qu je voulais un peu revenir, euh, ça c'est venu pareil dans le déroulé de, quand j'ai créé ce personnage, hein, à un moment donné j'ai vraiment vu qu'il devienne une forme d'essence de, de ce qu'est une menace en fait et un peu revenir justement... Euh, aux sources de ce qui est dans le slasher en fait c'est un peu ce qu'il y a dans Halloween c'est que c'est le croque-mitaine en fait dans Halloween il y a une sorte de tension par exemple on sait que c'est un, un, une personne qui s'est échappée de l'asile mais il y a toute une espèce de décorum autour qui, le, qui rend la personne presque plus humaine enfin il y a vraiment ce, ça devient un spectre un peu d'ailleurs tous les personnages l'appellent le boogeyman je crois en anglais le croque-mitaine en français qui quand on voit vraiment à image, euh, une image euh, un peu ésotérique et euh, et je, alors, moi, je l'ai découvert par la suite, mais il y a, il y a beaucoup, beaucoup de gens ont vu, une espèce de, de lecteur, ont vu l'archétype du golem aussi dans le, dans le tueur. Enfin, un, vraiment une espèce de. Et c'est vraiment ça. Enfin, moi, je ne l'ai pas, un, comment dire, je pas euh, tout de suite euh, euh, intellectualisé comme ça quand je l'ai créé, mais il y avait cette idée de ne pas en faire euh, vraiment un personnage palpable et de revenir vraiment aux sources du genre slasher, dans le sens où on ne sait pas qui c'est, on ne connaît pas vraiment ses motivations, et ça, c'est tout aussi inquiétant. Parce que ça nous ramène à quelque chose de très réel, en fait. Quand on se fait agresser dans la rue, on n'est pas forcément au courant de... On n'est pas omniscient, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de la personne. On ne connaît pas les... les motifs. Et je voulais revenir à ça, en fait, à ce, ce mystère, en fait. Je voulais vraiment conserver ce mystère. C'est la principale inspiration. Et je dirais même qu'en fait, euh... enfin, j'ai commencé à réussir... au-delà enfin, par l'antenne, j'ai commencé à vraiment réussir à faire de la bande dessinée qui me plaisait quand j'ai commencé à comprendre que je pouvais euh... tordre un peu le médium Intégrer, du coup tout ce que j'aimais dans le cinéma et que c'était en soi un travail d'auteur d'arriver à traduire ce qui me passionne dans le cinéma en bande dessinée dans mes projets et, euh, et je pense que là c'est pareil ça, ça, on n'est pas dans l'entaille on parle plus généralement de bande dessinée mais je pense que c'est mieux d'arriver dans la bande dessinée aujourd'hui avec des influences qui sont extérieures qui ne sont pas forcément de la bande dessinée euh, qui a été fait avant enfin, je trouve que ça amène justement formellement des choses plus étonnantes et plus... Euh, Surprenante et moi j'ai pas sur le coup, je, enfin, je... Bah, les gens maintenant me disent que pour la forme de la BD de il est très surprenante. Bah, quand je l'ai fait, ça me paraissait logique dans le sens où je voyais moi les références de cinéma que j'injectais. Une fois qu'on est traduit en bande dessinée, en fait, qu'on fait une espèce de raffinement en fait de, de cette iconographie, euh, il ya une forme qui émerge en fait. Enfin, moi en tant qu'auteur, on se rend compte pas tout de suite, on se rend compte après, mais et, euh, et du coup, euh, bah, je pense que oui, le cinéma est hyper. Euh... Présent et c'est un peu le, un des, une des lames de fond qui me donne envie de faire de la bande dessinée. En fait, moi je voulais faire du, du cinéma d'animation euh, quand j'étais étudiant et en fait je me suis rendu compte que je n'aimais pas travailler en équipe. Du coup la bande dessinée était beaucoup plus, euh, beaucoup plus proche de mes envies euh, de travail en fait. Mais par contre j'ai gardé un appétit euh, de l'image cinématographique, c'est vraiment. Euh, moi, j'ai vraiment des émotions de cinéma. Enfin, même Quand je vois des peintures ou des choses comme ça, je vais vers des peintres qui sont très cinématographiques ou qui ont beaucoup influencé le cinéma comme, comme Hopper par exemple, des gens comme ça. Et, euh, du coup, il y a toujours le cinéma, c'est un peu la matrice de, de ce que j'aime bien. En fait. enfin, je, je suis un enfant de la VHS, donc c'est un peu ma culture de l'image à la base, c'est le film en tout cas. Le, ce medium-là. Esthétiquement, c'était vraiment l'ambiance que je, je recherchais. Je trouve, dans mes, dans mes lectures, euh, quand j'ai commencé taille euh, les choses qui se rapprochaient le plus de, de ce, que je, ce que je voulais tendre, enfin, de, de que je voulais tendre, c'était... Il euh, y, y a Ghost World de Daniel Close, mais qui, pour le coup, est en couleur, mais ce n'est pas une vraie couleur, c'est un monochrome, enfin, ça pourrait être là, du vert, mais ça pourrait être du gris. Euh. J'aime beaucoup aussi la fête de David Boring, après, qui est aussi en noir et blanc, et qui cite aussi un peu le cinéma américain. Et, euh, bah, je pense en fait que le cinéma de base c'est de la lumière, enfin là en plus euh, je voulais vraiment qu'on sente le côté cinématographique. Et dès qu'on met de la couleur en fait ce langage de la lumière il, vient être, il est un peu happé par la couleur, enfin, il, les deux se, souvent se parasitent un peu, enfin, ils viennent s'atténuer. Moi je voulais vraiment quelque chose de... Qui, enfin je, je pense que je ne maîtrisais pas assez en fait que la couleur en narration, enfin la couleur en narration elle a, elle a aussi son, son sens, enfin, c'est pas juste décoratif et j'en avais pas besoin surtout en couleur enfin je voyais pas ce que ça allait apporter à part un aspect décoratif et euh, je pense que mon prochain projet il sera probablement en couleur hein, par exemple mais là pour ce projet là précis euh, vraiment le noir et blanc euh, je... dès les premières pages je me suis dit enfin il ça... n'y a pas eu de y a pas eu de comment dire d'hésitation par rapport à ça euh, je... c'est vraiment une espèce de d'évidence enfin... puis je aussi le fait moi je lisais aussi beaucoup de, de mangas euh type Naoki Urasawa, enfin ce genre de choses, et le manga c'est un peu un code de noir et blanc, parce que ça, ça, ça, le, les formats de publication imposent ça. Mais même, par exemple, Naoki Urasawa, je trouve que son œuvre fonctionne particulièrement bien en noir et blanc, je trouve que ça vient accentuer ce côté polar, un peu, un peu poisseux, enfin je trouve que ça a une vraie plus-value euh, esthétique, et je trouve qu'on est même au cinéma on a trop peur du noir et blanc, en fait, il y a très peu de films qui sont faits en noir et blanc encore aujourd'hui, alors que je pense qu'on n'a pas exploré encore tout le potentiel de... De ce, cette facture. <rire> là, c'est en cours, en fait. On est en train de travailler avec, avec Fantagraphics sur une version en anglais. Euh, bah, en, je suis censé le faire <rire> dans les prochaines semaines. Là, je suis censé euh, faire une première... Enfin, on va travailler la traduction. Enfin, c'est un peu compliqué à traduire, du coup, parce qu'il y a des... Il faut essayer de... Les adolescents dans le livre parlent comme des adolescents français, mais dans un contexte américain, là, du coup, il faut trouver une espèce de manière de... Rendre l'inverse possible. <rire> Qu'on sente le côté français. Dans un... Enfin bref, c'est un peu un peu prise de tête, mais du coup, là, on est en train d'essayer de travailler sur ça avec l'éditeur américain pour que ça sorte. Je pense que ça dépendra des projets. Enfin tant que moi, c'est vraiment. Enfin là, je dis ça à un moment donné où j'ai encore cette indépendance par rapport au métier d'auteur. Enfin d'un point de vue financier, où je peux. Je peux me permettre d'avoir cette exigence-là par rapport à au midi où je suis édité, mais euh, si c'est sur les mêmes bases, je pense que ouais, ce sera toujours un hein, critère, ce sera le, là où on propose la, la liberté la plus. la liberté, le, le choix de. Je pense qu'un éditeur peut intervenir sur un récit. Et par exemple, quand c'est une intervention qui rentre sur des critères un peu euh, général, général marketing, par exemple le fait de mettre de la couleur parce que c'est plus, plus dur à vendre, enfin c'est plus facile à vendre. Si je peux éviter ce genre de, de critères-là, c'est vrai que c'est tout, tout bénéf. enfin je sais pas comment dire. Je... Après, euh, je dis ça maintenant à 31 ans, parce que je peut-être que je ne dirai pas ça dans... <rire> dans 5 ou 6 ans, on ne sait pas de quoi l'avenir est mais pour l'instant, ouais, c'est mon c'est ma préférence. Après, il y a aussi le type de récit. Après, je ne on on va pas éviter tout et n'importe quoi de ce que je veux proposer. Euh... Ça se trouve j'ai proposé un récit qui, euh, très clairement, euh, a que sa place chez un éditeur, peut-être mainstream, du coup. Dans ces cas-là, euh, cas ben oui, il n'y a pas de... Fin, moi, je vois vraiment plutôt ça par rapport à une cohérence de projet et de catalogue, plus que sur d'autres... Parce qu'au final, je pense que euh, des fois, faire un projet sur un gros éditeur, le projet peut très vite se perdre dans un catalogue, euh, s'il ne correspond pas, ou s'il n'arrive pas au bon moment. Il peut très vite... Euh, y a plein de Enfin, bons... moi, j'ai plein d'amis qui ont des super projet qui n'ont pas du tout marché parce qu'ils n'étaient pas forcément au bon endroit au bon moment. Je trouve dans l'indépendant, vu qu'il y a moins de sorties, l'éditeur va beaucoup plus s'investir dans un projet. Pour l'instant, je trouve que c'est mon système qui me plaît le plus, mais après, on verra. <rire>